Nicolas, bonjour, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Pour commencer, est-ce que tu peux faire un état des lieux du secteur investissement et finance de cette année euh, 2020, qu'on s'est euh, bien sûr secoué par l'arrivée de cette pandémie Le sujet est assez vaste, en fait, dans, parce que c'est toujours un peu la même question. C'est où est-ce qu'on met les limites euh, temporelles euh, avant, après, euh, confinement, pendant le confinement, et où est-ce qu'on met les limites, euh, quelque part... Euh, euh, en typologie de transaction dans le levée de fonds, parce que dans le levée de fonds, il y a énormément de choses. Il y a une levée de fonds de tour A d'une startup, il y a une levée de fonds d'une euh, société très mature, en cash-out, euh, où on fait essentiellement euh, tourner la cape de capitalisation pour faire entrer une nouvelle investor. C'est des univers assez différents. Donc euh, Pour résumer, euh, avant, avant le confinement, avant le Covid, on était dans une période euh, euh, où,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 C'est qu'in fine, ils ont une crise sanitaire euh, qui n'était ni une crise financière, ni une crise de la technologie. Euh, et qui reste, et qui n'est toujours pas une crise de la technologie et qui n'est toujours pas une crise financière. Il faut quand même dire ce qui est. Euh, donc, on est rentré dans le Covid. Et en fait, le Covid, comme c'est une crise que personne n'avait vu venir, et une, une, un type de crise qu'en réalité, on n'a pas vraiment connu. à la fois parce qu'on a connu des épidémies, mais on n'a pas forcément connu des épidémies dans un monde moderne où tout le monde communique et où. Euh, en cas de décès, euh, euh, quelque part, il y a une surréaction euh, tout à fait justifiée de la société. Euh, du coup, les économies ont été mises globalement à l'arrêt euh, dans le monde entier. Euh, et, et de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose de, de maintenir des économies ouvertes dans la mesure où les voisins étaient fermés. Donc, euh, par effet de contagion, de toute façon, euh, toute l'économie mondiale a été fermée pendant deux mois. Euh, donc, les opérations se sont arrêtées pour euh, un certain nombre d'entre elles. Euh, celles qui étaient très directement impactées par le Covid et un certain nombre d'autres opérations ont continué celles qui étaient lancées sur un rythme un peu ralenti mais je dirais que pour l'ensemble dans, le, dans le secteur qui nous occupe, c'est-à-dire celui de la technologie elles ont continué et elles se sont pour, en tout cas pour ce qui nous concerne en grande partie, euh, closées dans des bonnes conditions parfois avec une renégociation des termes, parfois sans en fonction de si un peu la, la tension qu'il y avait sur le prix initialement et l'impact du Covid sur la, la société euh, il y en a un certain nombre qui se sont arrêtés, qui étaient dans les secteurs les plus impactés, évidemment, euh, soit définitivement, soit arrêtés euh, temporairement. Donc, elles ont plus donner lieu à un bridge, à une opération alternative. Euh, et après, il y a toute une typologie d'opérations, euh, notamment, il y, a, il y avait une, une, une, une composante dette qui, elles, se sont arrêtées pour des raisons structurelles, puisque, structurelles plutôt, parce que le marché de la dette est fermé, pour faire simple. Donc, tout ce qui est capital développement, euh, donc, société où le quelque part la thèse d'investissement est sur la solidité de l'actif les choses se sont globalement arrêtées toutes les opérations où la thèse de l'investissement est plus sur la croissance et le goodwill de l'actif forcément elles sont moins impactées par une année de crise ou six mois de crise donc, ça, ça, ça ne les rend pas caduques comme cible pour les investisseurs donc pour rester aussi simple que possible ou aussi en tout cas vous faire des synthèses ce qu'il en reste c'est que euh, les opérations se sont poursuivies pendant, pendant les deux mois, mais à un rythme ralenti. Les gens n'ont pas vu de nouvelles transactions, ou très peu regardé de nouvelles transactions, à l'exception des choses qu'on qu qualifie de « Covid-proof », c'est-à-dire les sociétés qui, qui sortent de cette crise-là, pas seulement renforcées à terme, parce que la digitalisation va être renforcée, parce que les entreprises vont devoir migrer vers le numérique encore plus vite, etc. Mais, mais qui a un discours 2021-22-23, mais certaines d'entre elles sont carrément favorisées en termes de flux de revenus pendant cette période, le e-commerce est un exemple, mais il y en a, il y en a un certain nombre d'autres, notamment l'emailing, le marketing digital, le bien-être digital, les médias digitaux, enfin un certain nombre d'actifs sont quand même favorisés par cette situation, ou la téléconsultation, j'étais avec le fondateur de y a, il y a quelques hier au téléphone, et pareil, la téléconsultation est très favorisée par cette situation-là. Donc, long story short, il y a cette petite catégorie de gens pour qui des opérations se sont engagées depuis. Et là, depuis, je dirais, deux semaines en France, euh, pas encore en Angleterre. On revoit du deal flow, deux à trois semaines, on revoit du deal flow nouveau. Donc, des gens qui se préparent pour septembre. Là encore, c'est des gens euh, dont l'activité est suffisamment peu impactée pour avoir une histoire à raconter en septembre. Euh, tous les gens dont le, toutes les sociétés un peu plus matures, dont l'activité économique a été réellement impactée pendant un trimestre ou plus, à mon sens, euh, vont ou devraient décaler leurs opérations euh, au début de l'année 2021. Euh, voilà un peu le, le, le résumé global. Les, si on regarde du point de vue des fonds, c'est-à-dire quel est leur discours euh, Chez les fonds purement technologiques qui disent tous qu'ils sont ouverts euh, pour prendre des décisions, la réalité, c'est qu'ils font faire assez peu de nouveaux investissements avant de rencontrer les managements. Sur les fonds de buyout ou euh, de capital développement, c'est-à-dire sur des cités plus matures, on voit une énorme compétition, en fait une accentuation de la la compétition sur les quelques actifs qui sont Covid-proof. Donc là, il y a des prix qui s'envolent, en fait, paradoxalement, puisque en plus, les marchés se sont maintenus dans la technologie, voire ont augmenté. Donc les prix s'envolent sur ces actifs-là, qui sont une toute petite fraction des actifs. Et sur les autres, tout est tout est frisé jusqu'à l'année prochaine, et, et les fonds de buyout sont plutôt en attente de voir les, le, le PML 2020. Est-ce que euh, dans cette période-là, tu as eu, vu, entendu euh, des, des, des arrêts de des closings qui devaient se faire, ouais. qui ont été euh, euh, clashés euh, Finalement, toutes les term sheets ont abouti au closing? Est-ce que les Français se sont comportés comme les Anglo-Saxons euh, Est-ce qu'il y a eu du sang euh, J'ai pas perdu leur alors, sang froid. Alors, j'ai pas de, je peux pas avoir une vue globale sur le marché, mais j'ai quand même relativement étendu. Dans l'ensemble, des opérations ont été renégociées et des opérations se sont arrêtées. Quelques-unes, dont j'ai entendu parler, se sont arrêtées un peu violemment. Probablement aussi parce que les managers ou les fondateurs n'ont pas voulu renégocier dans les bonnes conditions. Et pour certaines, parce que le sous-jacent, le marché sous-jacent a juste a simplement disparu. Et c'est quand même extrêmement difficile d'aller voir un LP, enfin son propre comité d'investissement en disant « Croyez-moi, on continue comme si de rien n'était alors que l'activité est arrêtée pour deux ou trois mois, mais il faut se projeter, il y a un mois et demi deux mois, on ne savait pas si c'était pour six mois, un mois, on ne sait toujours pas vraiment, mais on savait encore moins il y a un mois et demi, comment tout ça allait évoluer. Donc oui, il y a eu un peu de sang, euh, il y en a eu moins que ce qu'on pourrait penser, parce qu'en plus, la bourse est quand même vite remontée sur la technologie, probablement un peu artificiellement, par un effet d'offre, mais la réalité, c'est qu'elle est remontée. Donc quelque part, ça a soutenu un peu les valorisations, les perspectives, et donc les opérations, et je pense qu'un nombre une finie relativement faible de transactions ne se sont pas achevées. Euh, les plus difficiles, c'était celles qui étaient encore très loin, qui venaient de se lancer. Celles qui étaient déjà assez avancées dans leur process, c'est une chose. Celles qui venaient de se lancer, honnêtement, les huit premières semaines du Covid, les gens n'avaient pas la tête et l'énergie ou les ressources pour regarder vraiment des nouveaux dossiers. Et nous, d'ailleurs, on a arrêté toutes nos transactions qui n'étaient pas suffisamment avancées. On a plutôt suspendu et on redémarre maintenant. C'était la bonne décision, hein, pour être très honnête. Certains managers nous ont poussé à continuer. On leur disait que il y avait, oui, il y avait, il y avait, les gens étaient disponibles pour voir, mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas disponibles mentalement pour prendre une décision. On, on le revoit maintenant. Ah, Donc oui, un peu de sang. Est-ce qu'il y a une différence entre les anglo-saxons et, et les français Je ne sais pas te dire. Nous, on a tout, euh, je ne crois pas. Je crois que dans l'ensemble, les gens se comportent… Dans, alors, partir dans le venture, quand même plutôt mieux que la moyenne. Mieux, c'est pas c'est le terme. Mais en tout cas, ils se tiennent les uns les autres un peu plus parce que les, les sociétés sont en perte. Donc, la, la conséquence de se retirer d'une transaction est plus violente que dans un buyout où la conséquence c'est juste de ne de ne pas donner la liquidité à quelqu'un, ce qui est embêtant mais pas ça met pas en danger la société en général. Donc dans le buyout, on le voit, on voit un peu de comportement opportuniste, pas mal de fonds qui essayent de de top up, comme on dit en bon français, des des, des tours en disant bah on vous rajoute 1 2 3 5 millions sur une opération qui est en cours dans des conditions plutôt bonnes, il y a des gens qui proposent des valorisations un peu plus basses sur certains actifs. Et nous, je le répète, on revoit depuis deux, trois semaines, on a beaucoup d'inbound de fonds en fait, ce, qui, ce que je ne voyais pas venir aussi vite. De gens qui nous disent, tiens, on voudrait regarder cet actif-là, on voudrait revoir ça, on voudrait décider sur lesquels on était en process avant, ils nous rappellent beaucoup. On voit une sorte d'angoisse poindre chez les fonds de ne pas avoir de deal flow. Alors justement, c'est une excellente transition parce que euh, les deal flow, que, quelles sont les, les boîtes, Alors, je ne sais pas si c'est les sociétés, les secteurs, les management, euh, les comportements euh, qui vont euh, devenir ultra sexy euh, euh, après le Covid Est-ce que c'est euh, que Zoom et en France, Livestorm et toutes les plateformes de, de formation online euh, que, Comment tu décrirais le monde après Covid En finance euh, ou en, en prédiction euh... Fait d'économie, le plus difficile c'est c'est ni le long terme ni le court terme, c'est le moyen terme. Le long terme bon c'est à peu près où on va sauf catastrophe, probablement ou alors on va à la catastrophe. Le court terme bon bah on fait un plan, on regarde, on ajuste. Le, le vrai problème c'est 2021 2022, 2023. Et, et pourquoi je dis ça parce que dans la perception de ce qui est sexy post-Covid, cette analyse-là joue un, un énorme rôle. Pour regarder ce que les ce qui va être intéressant pour les années à venir, c'est pas forcément les sociétés qui traversent la crise sans la voir. Donc oui, évidemment, toutes celles qui traversent la vie sans l'avoir, donc tout ce qui est outils pour la, le collaboratif, e-commerce, euh, euh, e euh, euh, emailing, euh, SMB, digitalisation des SMB, euh, les Netflix là, avec tous les, les, tout ce qui est bien culturel, euh, digitalisé, tous ces acteurs-là, évidemment, pour la plupart sont intéressants pour euh, les investisseurs. C'est pas pour autant. Euh, que c'est les seuls gagnants ou, ou d'ailleurs les meilleurs actifs pour les années à venir. Parce que, prenons l'exemple du e-commerce, il y aura un effet rebond. D'abord, je suis pas persuadé que cette période soit si favorable aux e-commerçants que comme ça. Parce qu'en fait, ils ont des surcoûts en face de leurs revenus incrémentaux. Et on le sait tous, un, des, ce sont des métiers où il n'y a pas de récurrence, où, où quelque part ce qu'on a acquis l'année N ne se représente pas forcément l'année N plus 1. Contrairement à du, soft, du logiciel euh, en abonnement. ça euh, Donc, la réalité, c'est pour, pour exemple, pour l'e-commerce, e la, la situation ne sera pas forcément plus intéressante post-crise. À l'inverse, des sociétés qui sont impactées par la crise, comme les business SaaS, les business d'infrastructure, dont les clients sont des grands comptes qui sont forcément ralentis pour quelques mois, où le new business va être ralenti pour les six mois qui viennent, voire pour l'année qui vient, même si les besoins de digitalisation des grandes organisations vont être renforcés, eh ben, la réalité, c'est que leur capacité à décider des choses va être un peu limitée par, par le Covid. Ben, ces business-là qui sont sur des ne sont pas des feature company qui sont, sur des, qui sont du logiciel un peu noble, pour le dire de cette manière-là ces sociétés-là, je pense qui étaient déjà les stars d'avant la crise vont être encore plus les stars d'après la crise pour être très simple euh, du software qui permet la transition digitale des grandes organisations ou du service des business services qui travaillent sur la digitalisation des organisations et la transition vers toutes ces, ces thématiques-là je pense vont être In fine, les gagnants du cycle qui s'ouvre. Et le cycle, peut-être qu'elles ne recevront un investissement que dans en fin de H1 de l'année prochaine. Mais je pense que c'est elles, les gagnants du cycle. Pas forcément celles qui sont les gagnantes des six mois qui viennent. Nicolas, merci. Euh, un mot pour finir sur l'actualité de Clipperton. Effectivement, on a fait un webinaire il y a une semaine sur le sur le thème euh, le thème un peu du Covid et de l'après Covid euh, qu'on a essayé de d'appuyer sur. Euh, une quarantaine ou une cinquantaine d'entretiens et des fonds d'investissement de tout type donc à la fois des gens du capital risque, du capital développement, du, du private equity un peu plus mature, pour essayer de voir leur perspective et de résumer ça dans un document. On a invité deux investisseurs américains pour avoir une perspective américaine sur, le, sur la problématique. Ce qu'on en a tiré, c'est euh, peut-être nos propres conclusions euh, au sens où on a fait l'effort d'essayer de faire la synthèse de ce que pensent les autres et de ce qu'on pense nous. Et on, on arrive à à une sorte de conclusion assez, finalement assez simple, qui est que la technologie est, est, est au centre du jeu plus que jamais, et, et ça va être renforcé pour les années à venir. C'est presque inévitable. Et ça, c'est un consensus de toutes les classes d'investisseurs, qu que ce soit ceux qui déjà investissent en technologie ou ceux qui investissent encore peu en technologie. Donc, il y a un sentiment de stress et d'urgence dans le domaine. La deuxième chose qu'on en tire, c'est qu'il y a un... Il va y avoir une prime à un certain nombre d'acteurs d'infrastructures et de, de technologies d'enabling, comme on dit en, en anglais, euh, qui ont euh, une longueur d'avance, qui sont essentiellement nord-américains et qui, euh, qui risquent de, de prendre des, des parts, si on ne fait pas attention, de marchés absolument considérables euh, dans euh, la digitalisation du, de nos économies tout entières, euh, dans tous les grands blocs que sont euh, la santé, euh, la consommation, les biens de consommation, la, la défense potentiellement, la sécurité euh, ou la culture, euh, où elles ont des plateformes déjà en place et éprouvées. Et, et le risque, c'est qu'effectivement, il y a un basculement encore plus rapide vers ces plateformes-là, qui, qui pourrait être une menace en termes de fertilité de l'écosystème européen si on ne fait pas attention. Donc, il y a, je pense qu'il y a une, beaucoup d'investissements à faire en Europe, notamment pour, pour essayer de de résister dans le bon sens du terme ou de participer à ce mouvement-là. Voilà. Vous souhaitez creuser un peu plus sur le sujet Clipperton a organisé un webinaire fin avril sur l'impact du Covid sur la technologie et les transactions dans ce secteur, avec un partage du point de vue de fonds d'investissement européens et américains sur la situation actuelle. Webinaire à retrouver sur le site internet clipperton.net. Ce bonus vous a plu Dites-le nous